Ok, prise 1, tentative 1 en tout cas. <musique> avis de tempête, avis de tempête, c'est la tempête dans ma tête. <musique> J'ai toujours été sympa, jamais un caprice sans vue Non, non, pas un, toujours docile On m'a traité comme un chien On m'a surnommé coquille car toujours en boule quand on tapait Alors aujourd'hui je demande de l'attention à ma façon C'est ma façon d'exister Outre les coups et les blessures, outre les coups de mou et les brisures J'ai tenté de fuir mon passé Mais je n'ai fait que m'abîmer un peu plus Rester en vie semble être un caprice face à l'abîme de mon passé Ma mère me dit, oubliez le passé, de respirer Et tous les soirs je le revis, ce passé que je fuis J'aurais aimé chanter l'amour, le bonheur et la joie Les jours radieux, mais je n'ai aucun de ces mots dans ma bouche Mais je ne fais que commencer, commencer mes conneries Je l'effraie sans y penser Même si on m'offrait des roses, la vie reste si morose aucun souvenir heureux, trop heureux Pour affronter le reste Et le docteur de la tête qui me prend la tête Me la bourre pour repousser mon compte à rebours Et c'est quand tu penses Que t'as tout perdu Que tu cherches à tout gagner ouais. On me dit un jour à la fois Mais je compte les secondes qui me séparent de toi On me dit tiens bon ça ira Mais je tiens que grâce à toi Alors qui suis-je et c'est dans ces moments-là que je sais que rien n'ira, que je tiendrai pas. Alors arrêtez de me dire, on est là pour toi, tu peux compter sur moi. Tout se ce vend, ces paroles sans vrai fond, fondement. Je peux compter sur personne, même moi-même, je suis lui capable de me trahir avec un grand sourire. Alors laissez-moi arrêtez de dire des trucs stupides, comme des « je t'aime » aussi crédibles qu'un acteur, comme des « on tient à toi » aussi débile qu'un footballeur. L'ennui est une prison, ma tristesse, le maton, je prie, j'ai pris perpétuité pour avoir espéré qu'un jour, peut-être, les choses s'améliorent. Mais je n'ai connu qu'une descente infinie, une descente rompant toute attache à cette réalité. Ça me donne envie de vomir, de trop penser, ça me donne envie de mourir, de trop penser. J'ai la tête sous l'eau, je suis en apnée, j'ai la tête sous l'eau, je suis en apnée, Il a plus rien de beau, Il aura pas d'après. I'm feeling empty, c'est pourquoi tous les soirs je me remplis de décoctions à boire. Les jours de joie que j'ai manqués, chaque jour, chaque nuit reviennent me hanter. Les jours de joie que j'ai manqués, bientôt je vais les retrouver.